Bonjour les amis, j'ai fait quelques essais en ce mois de juillet 2018 sur la plateforme ProRealTime. Je continue à trader au quotidien sur MT4 puisque je fais ça depuis des années. Alors passer à ProRealTime bon, c'est un, un petit peu lent, il faut un petit peu dégrossir la plateforme ce que j'ai commencé à faire. Et bon, quand on vient d'un MT4, c'est vrai que ProRealTime, c'est un peu une usine à gaz. Hein, donc il faut un petit peu s'habituer, un petit peu de temps. J'ai testé ma méthode de scalping et ça fonctionne parfaitement sur ProRealTime, bien sûr, ce qui est tout à fait logique. Alors je l'ai testé sur, sur l'euro-dollar, qui est le marché que, que je traite le, le plus souvent. Et ça fonctionne très bien. Et également donc sur le mini-dax. Un marché que j'ai un peu moins l'habitude de, de trader et là aussi ça fonctionne très bien donc aucun problème vous pouvez passer sur euh, pro real time si ce n'est pas encore fait mais je sais que certains d'entre vous traitent déjà sur pro real time donc moi il va me falloir un petit peu de temps euh, pour m'habituer mais le gros avantage bien sûr de pro real c'est de pouvoir trader en tick donc en scalping ça c'est vraiment euh, très intéressant donc sur le mini DAX vous pouvez trader à 5€ euros le point donc il euh, y a moyen de faire très rapidement euh, des beaux gains. Donc j'ai utilisé euh, ma méthode traditionnelle, il y a juste mon indicateur SDI que je n'ai pas encore développé pour ProRealTime. Donc, sinon, j'ai utilisé mes indicateurs euh, classiques donc dans ma formation au scalping, donc le RSI, le stochastique, Ishimoku et j'ai rajouté les points pivots. Donc, c'est un indicateur que je ne maîtrise pas encore parfaitement, mais qui, je pense, est intéressant euh, surtout euh, pour trader en scalping antique. Euh, donc, euh, je vais, je vais m'habituer à cet indicateur et je pense qu'on aura de bons résultats avec cet indicateur également. Donc vous voyez ici les, les résultats que j'ai pu faire déjà sur mes, mes quelques tests. Donc euh, c'est un, un compte démo, hein, le temps de m'habituer à, à la plateforme donc il vaut mieux toujours, je, je vous conseille aussi de commencer toujours en compte démo si vous ne maîtrisez pas encore bien une méthode de trading ou, ou une plateforme, commencez toujours par vous habituer sur un compte démo bien sûr, inutile de prendre des risques et de perdre de l'argent si vous ne maîtrisez pas bien une méthode ou une plateforme. Donc vous voyez ici j'ai eu un taux de réussite de 84% donc euh, tout va bien de ce côté-là, ma méthode fonctionne très bien en scalping sur ProRealTime. Donc si vous êtes intéressé par ma méthode que ce soit sur MT4 ou ProRealTime vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations en vidéo et également sous la vidéo. Donc il n'y a aucun problème, vous voyez que ça fonctionne très très bien en scalping sur ProRealTime, c'est un compte démo que j'ai ouvert chez IG. Donc euh, ce sont des CFT, aucun problème au niveau des commissions, tout se passe bien. Donc vous euh, voyez ici on peut, je suis en, en 100 ticks, vous voyez 100 tics et alors vous pouvez changer euh, l'unité de temps, vous pouvez mettre du 5 minutes. Donc vous euh, voyez les, on a tout ce qu'il faut sur cette plateforme, elle est plus précise et en, plus pointue que MT4 même si c'est très bien sur MT4 mais on peut passer en, donc en, euh, sur ProRealTime sans aucun problème si vous voulez utiliser ma méthode ça fonctionne très bien. Donc euh, tout va bien de ce côté-là, je vais continuer à apprendre à bien utiliser donc cette plateforme. Euh, si vous, vous avez déjà plus d'expérience que moi n'hésitez pas à mettre des commentaires et des conseils, ils sont bien sûr les bienvenus. Hein. C'est ces indicateurs que j'utilise sont bien sûr très pertinents puisque ça fait des années que je les utilise sur MT4 et donc on les retrouve dans, dans ProRealTime. <coughs> Aucun problème donc j'utilise RSI, Stochastic, également les, les bougies Ekenashi et l'indicateur Ishimoku bien sûr qui est euh, un très très bon indicateur sur toutes les unités de temps. Euh, donc on voit, on voit très bien. Euh, la pertinence donc de ces indications. Vous voyez on voit bien également ici Ishimoku, euh, oui, Ishimoku donc vous voyez ici le marché qui descend sur le nuage et puis qui remonte, qui est bloqué par le nuage on est en 4 heures ici. Donc euh, excellent, excellente plateforme, a, je n'avais pas de doute là-dessus mais je trouvais MT4 quand même plus simple. Mais euh, maintenant pour pouvoir euh, faire de belles performances euh, à très court terme il n'y a aucun problème sur tous les marchés on peut y aller avec ProRealTime, je continuerai à vous faire quelques vidéos à l'avenir. Donc si vous avez aimé cette vidéo et eh bien likez-la, partagez-la et si vous voulez recevoir euh, mes prochaines vidéos qui je pense euh, seront très intéressantes pour que ceux qui s'intéressent euh, au scalping eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche ainsi vous serez averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Profitez bien des vacances si c'est le cas comme j'ai indiqué dans une précédente vidéo, on peut très bien trader pendant les vacances, il n'y a aucun souci même si vous êtes en voyage hors de chez vous, maintenant il y a des connexions internet un petit peu partout et pour ces, ces plateformes MT4 ou ProRealTime il ne faut pas une connexion extrêmement rapide en plus de ça on peut même trader sur son smartphone donc c'est que du plaisir en vacances ou tout au long de l'année. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.